Et bonjour à tous les amis les aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Kirby et le oublié voilà <rire> on va continuer du coup bah l'aventure on est le monde de la plage voilà au monde de la plage donc c'est parti let's go les amis la plage bon d'accord ah, j'ai pas eu le temps de dire sympa donc c'est parti pour la plage de Kirby et le monde oublié Boum. Ah. ah bon Ça va est pas. Bon on a un pouvoir pour ce monde Ah oui j'ai dû aller dans le Ah bon bah il bouée si Aïe euh, en fait j'aurais dû aller... Euh... Oh, plutôt oh, ça. Hop. J'aurais dû aller dans le truc de pouvoir pour... Euh... Donc on a amélioré euh, le... Enfin, j'ai amélioré le... Euh... Comment il s'appelle déjà Ah le feu, voilà. Bon, de toute façon il est là. Voilà. On a besoin du feu sûrement. Non on a juste besoin d'un pouvoir pour le battre. Mais le feu est vraiment pratique. Il fait des dégâts. Euh voilà. Regarde, il fait des dégâts sans.. J'ai dû s'attendre. Bon. Mais bon, si je l'attaque euh, par moi-même aussi. Mais je suis débile. Sur le dessus voilà parce qu'en fait là je suis pas obligé de vous avez vu le fait comment c'est ultra pratique donc c'est pour ça que je vais le garder en plus on peut faire une grande attaque comme ça pour aller un petit peu plus loin donc c'est génial il y a ça le dit ah ouais d'accord il nous faut le marteau mais je Voilà! Mais il y a un marteau là. Oh, c'est pratique hein! Il y a là! Ok, c'est juste pour des pièces, d'accord? il y a quelque chose là! C'est pour le marteau, c'est pour ça que je au début. Et ouais, je suis le truc. Ok, on a eu ça, pourquoi pas? C'est pas cool. Je suis rose l'eau. Je suis pas au niveau normal. Tiens, chien Voilà. Je pense que non, ça arrive. Volant que j'ai vu dans le trailer, je crois pas. Hein. Non, on a voir, d'accord. Ok, ouais, ah, ouais, d'accord. Ok, j'ai compris, j'ai compris à quoi il peut servir, mais à quoi ça pourrait nous servir à avancer dans le niveau. Je sais pas, enfin, je sais pas, peut-être aller sur ah, ah bah voilà. Je pense pas que ça, ça, ça va nous servir. À... Ah, mais si! Oh! Je peux pas ça? Attends, je pense qu'il faut plus Ok, attendez, attendez, j'ai galère à aller sur le rebord. Hein? Ah, d'accord! Ok, j'avais pas compris. Mmh. D'accord. Ok, bon, bon voilà. Ouais, c'est bien. On a terminé le premier niveau. On a terminé le premier niveau du monde 2. Je sais pas combien il y a de monde. On va 5 ou 6. 7, 8. oui je t'en fais une de vidéo chaque jour Donc, euh, voilà on nous était rien je fais 20 minutes par vidéo je pense ouais je ferai une coupure en plein milieu de la vidéo parce que voilà euh, euh. Ah, en plein milieu ouais ah, ouais hey. Euh, ouais, ouais, ouais, ouais, je vais arrêter, ça. Ça, je suis sûr, c'est juste pour un, ces morceaux-là verts que ça fait spawn des trucs en plus. Non. C'est lui là qui me fait mal. Ah, il prend des dégâts. Hein. Ah, ouais, il est mort. Il est mort. Ouais, ça sert à quoi Ah. Encore. Ah, ouais, c'est ce que je disais, c'est pour avoir ah, des deep C'était sûr en même temps. C'était vraiment sûr que c'était pour des wildlife. Tout Alors quoi, je l'avais dit que c'était pour des Waddle Il me le sort pas Ah Je peux peut-être me transformer en top Ah ouais, je sais pas Est-ce qu'il y a des trous à creuser là Je pense que oui, je peux peut-être me transformer en top On va essayer Désolé Je vais abandonner mon pouvoir mais je vais voir. Oui. Ah ouais Ah ouais, d'accord D'accord, ça marche. Oh putain Ah mais c'est trop bien <rire> C'est quoi ce pouvoir On pourrait aller sur la terre avec ça. Je l'ai mis dans l'eau. Oh j'ai chaud. Oh. Ah d'accord, ok on peut transformer en plus, ça. Ah oh non je pense que ça je vais pas les ramasser parce que je pense que c'est juste pour avoir euh, un weddle ou donc euh, ouais. Bon c'est super, c'est marrant. En plus ça avance comme... Euh, comme... Euh, ça avance comme le truc de feu donc... Euh, c'est pas mal. Attendez, je vais, je vais faire juste un truc avant. Et eh ben c'est vrai, les amis, euh, j'ai été faire un truc. Voilà. <rire> Vous n'avez pas... pas le savoir. Ah, Qu'est-ce que j'ai fait <rire> non. Waouh, putain, j'ai ce est. J'attends un mode de vie, mais je vais pas le chercher. Peut-être que j'allais trop bien. il là est bizarre, là C'est pas ultra épuisé. Cherche mon pouvoir. Mais, mais, mais. Mais, si, suis toi, Kirby. Bon. Oh. T'in, je tiens à respirer, quoi. Ah Oh j'ai <rire> Ha ah. Ok, fin de niveau. Oh, je peux en en faire plein, mais, du coup. Oh, il y a plein de boss, c'est vrai. Il n'y a pas eu un bot pendant... un J'ai de Allez go, let's go les amis. Regarde, oh, tu sais ça, je suis... Moi oh, j'ai ça dans la tête en plus. On a découvert un nouveau pouvoir. Et ça c'est bien. Le pouvoir de la top Ouais c'est pas mal. Ouais, y'a plein, plein de nouveaux pouvoirs, les gens. Oh, tiens, ça, je vais voir ce que c'est, tiens. Après ce niveau. Ouais, on va aller voir après ce niveau-là. Ouais, pas maintenant. Ou le prochain épisode, on va aller voir. Wow! Aïe! ouais wow. Ouais bon il y avait le pouvoir d'avant Ah oh, putain comment on peut monter c'est quoi ça Ah merde Attends je vais essayer celui-là Ok c'est vraiment un pouvoir Ah d'accord C'est une roue en fait D'accord Ah ouais pas mal ah, Comment je monte les escaliers Ah bah je vais ultra rapidement là du coup il s'appelle aiguille, fervid, d'accord. Merci. Euh, glace, tranchant ou on garde ça Moi bon, je pense qu'on va garder. C'est pas une bonne idée. Ah c'était pas une bonne idée, c'est pour ça qu'il est une des. idée. Je vais faire un combat avec ça. Hein. Attends. Ah c'est pratique. Ah si c'est pas mal hein. Ah j'ai rien dit Mais hein, sûrement un pouvoir, on va le prendre. Le mec il change de pouvoir tous les 5 secondes. J'ai pas perdu mon pouvoir. Je fait chou. Je n'ai pas le autre Ouais. Le Nous, tout... Nous, pouvoir c'est Tornado. Ouais bon, Tornado en français quoi. Ah oh, ça fait ça fait tourner les ennemis Ah oh, c'est trop cool Ah même les objets du jeu Ah oh, c'est trop bien En plus ça va vite Ça met un sacré boost à Kirby là C'est pas mal Un boost assez abusé Je tiens le gars Ah ça, ça boost musique. Euh, la musique Oh la musique Oh, ça a changé la musique quand j'ai appuyé sur le bouton. Non, je veux pas. Waouh! Wow. à la vache! Bon, c'est le premier Waddle Dee que je ramasse dans cette zone. Et par contre, après, j'ai vu. Ouais, je l'ai vu. J'ai vu que euh, dans le troisième monde, on sera obligé de ramasser un petit peu plus de. Donc, je serai obligé de les prendre les Waddle Dee dans le, 3, le troisième monde. Donc, on va chercher. Oh putain ça je l'ai vu dans le trailer Car vous peut voler à volonté grâce à ah, ce pouvoir <rire> Avec sa tête de tornade là <rire> C'est une arche hein L'arche euh, permet de voler C'est tout à fait logique hein. J'ai même pas encore mille euh, d'étoiles Ah voilà je viens, je viens les avoir Je sais pas si dans ce jeu je crois pas Je hein. crois pas que dans ce jeu on a des vies hein. Non, je suis je, je, je, je, pas encore mort dans le jeu. T'as Ah, en premier. C'est vraiment que tu aies voir comme ça. Les légumes, des fruits, c'est parfait. C'est bon pour la santé. <rire> Ouais c'est bon c'est pas parce que je suis... Woo! Ah, Aïe ah, je... oh, Ça fait mal ça De l'air J'attends, on te le dire. Il quel point là Explosé <rire> ah. Tu m'étonnes qu'on puisse pas Tu m'étonnes C'est quoi les deux bleus C'est bon C'est... Euh non non je suis euh, je suis bien là, à la fin du niveau on va pas ici oui donc oui alors, en revenant sur le troisième... euh, euh, pardon, oui donc au troisième épisode on est obligé d'aller chercher les waddle sinon on pourra pas le troisième épisode Le euh, monde de glace alors, on pourra pas aller chercher les waddle Là, enfin, on sera obligé quoi Voilà. j'étais dans la partie 2 secondes euh... La première partie et, et je voyais qu'il manquait des euh, des D donc euh, c'est pour ça qu'il faut les faire tout ça bon là t'es pas obligé mais dans le troisième monde on sera obligé bon. donc je vais voir cette petite étoile là euh, avant de faire le prochain putain on, on a pratiquement d'accord donc c'est ah d'accord c'est par pouvoir j'ai lu c'est par pouvoir et euh, si t'as pas pouvoir à ton je crois que tu peux pas le faire. D'accord, donc ça c'est obligatoire mode tornade de Kirby. C'est obligatoire. Kirby va euh, vite. D'accord, il s'est ça, ça, Bon en fait. il reste dans les airs, si je fais dans les airs, c'est.. Je savais pas. Donc, euh, je crois pas que tu puisses perdre le pouvoir. Je pense pas que tu peux perdre le pouvoir. Si tu perds le pouvoir, je crois que tu peux pas le terminer. Tout comme ça. Sinon, tu t'en fous. D'accord, donc c'est des petits mini-jeux comme ça. Donc il faut se dépêcher. D'accord, bon, t'as trop de C'est pas très long. Et ça, ça nous permet, ces trucs-là, ça nous permet à améliorer euh, nos armes en fait. Enfin, nous, nos pouvoirs en fait. Voilà. non c'est. Pour aller chercher des étoiles comme ça qui nous permet d'améliorer nos pouvoirs. D'accord. Mais pour ça, il faut aller chercher euh, dans les niveaux. Non, c'est dans D'aller chercher tous les niveaux euh, des... des plans, des... des pouvoirs, en fait. Et grâce à ces étoiles-là, on pourra euh, améliorer nos pouvoirs. Voilà. J'adore ce pouvoir. On peut aller d'une vitesse. De... Les niveaux sont pas longs, hein. Hein, comme vous pouvez voir ils ne sont pas durs non plus hein. c'est pas dur je crois c'est un niveau... ah non je crois pas que c'est... mais je vais prendre euh, comme un pêche. je suis plus à l'aise avec... ah c'est un niveau d'eau bon, pas vraiment euh, car oui il peut pas aller sous l'eau euh... y a une bouée c'est pas nager <rire> si c'est nager mais je pas pas ouais, une bouée, le le pauvre. Bien ah, le que les au Ah, bon, ok. Bon, je voulais pas le prendre. Mais bon, je l'ai pris quand même. Ah, carrément, une jolie petite bouée. Pff, je l'ai raté. J'ai raté ce mob. non pas grave. L'essentiel, c'est ce qu qu'on soit vivant. Là, ah, j'ai trouvé une technique pour monter plus vite. Mais je là j'ai quoi raté tous les mobs aujourd'hui? Oh le pauvre, dès qu'il y a pop, dès qu'il y a pop, je le saute dessus. Bah, t'es mort, Ah, pareil! What? J'ai eu 40 Allez! Un coup d'épée! Dans les airs, je trouve trop fort. Des fois, je saute sans faire l'esprit Hop là! C'est ok, c'était le dernier. Ah, ouais, quand on fait un ralenti comme ça, c'est le dernier. Ah, voilà un plan. Donc, c'est le plan de quoi De bombe, D'accord, donc là, j'ai ramassé euh, un, un, une étoile. Il en faut deux d'étoiles pour améliorer. Bah, euh, oui, j'en en ai récupéré hors en, en caméra. <rire> Sans vous. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait un truc sur la maison des. Euh, de... Ah, il y a une capture. Rien. Hein. Ouais. Ça, j'aime bien les ramasser. Ça fait. Euh, voilà. Wow. Je veux voir si c'est pas le boss après. Euh, ouais, non, mais non, on s'en fout. Ah, c'est une capsule, mais non. Au pire, je ferai euh, le 100% dans mon coin. Je vous montrerai pas. Mais euh. Il y a de lits cacher je préfère que ce soit vous qui les trouvez, qui les cherche, plutôt que ce soit moi. Sinon, il n'y a pas de challenge, challenge pour vous en fait. Il est sorti le 25 mars, puisque je parle aussi. Il est sorti le 25 mars, et moi je fais un l'esprit euh, en avril. Il y a un mois de retard, hein. vous êtes d'accord là. Alors, moi j'avais pas eu le choix parce que, que j'avais encore la démonie Parce qu'en fait, je l'ai pas trouvé dans mon magasin, donc euh, c'est pour ça que. Ouais, ouais, que, que veux-tu? Ouais. dû aller euh, à un autre magasin, pas, pas de chez nous, donc. Euh... Voilà, et, écoutez. On peut pas tout avoir. Ah, bah, en plus, je dois le manger! Trois boîtes de conserve. <rire> je dois le manger, mais j'en ai sûrement raté. Ah, C'est pour trouver un wall de 10. On n'est pas là pour faire 100%. Non, je crois que je me suis trompé pour le prochain monde. C'est le quatrième, je crois. Mais j'ai même pas ramassé. Aucun respect. Ah bah chèque. Hein ah non, non mon pouvoir. Oh non, non ça. Ah bah. Bon je peux littéralement sauter là. Ah non pas d'ici. Ah putain, je perds tout temps là. Ah ouais je fais ce niveau et après on arrête ça. Oui parce que j'ai fait un truc entre deux ouais je fais ce niveau après on arrête ah c'est le dernier c'est le dernier world de hein, ouais oh je sais pas qu'il lui sa mère bon et ça met une fait un... ah bah voilà c'est la fin du niveau bah voilà j'ai bien dit euh, j'ai bien fait de dire ça hop je ramasse comme ça vous vous de rien en train de la qualité, du coup. On va juste on va juste aller voir le prochain niveau. On va pas le faire. Hein. On va juste aller voir. Mais on va pas le faire parce que là, euh, de temps Time. Ah c'est le boss. Et eh ben voilà. Oh. Ah. Ah bah là aussi, bon, hors, hors caméra, je vais, aller chercher, je vais aller chercher les derniers. Voilà, ce que je disais. Si vous n'allez pas chercher les, euh, les Waddle Dee, et eh ben... Et euh, eh ben voilà, vous pouvez pas faire le boss. Donc, le boss, on ira faire la euh, prochaine. Là, hors caméra, je vais aller chercher les derniers Waddle Dee qui nous manquent. Donc, je vais quand même aller chercher les Waddle Dee dans l'esprit. Je voulais pas le faire, mais bon, je suis obligé. Donc merci euh, à tous d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao aussi.